Dans cette vidéo, nous allons étudier l'effet de différentes forces sur un mouvement pour introduire le produit scalaire qui mesure le travail d'une force. Un chariot se déplace de A à B sur des rails. Pendant ce déplacement, on lui applique une force constante représentée par un vecteur F partant du centre de masse de l'objet. On suppose que l'objet est trop lourd pour être soulevé ou sorti de ses rails. Parmi tous les cas représentés, Certains correspondent à une force motrice qui favorise le déplacement. Ce sont les cas B, E et F, car la force est plus ou moins appliquée dans la direction du mouvement. Certaines forces n'ont aucun effet sur le mouvement. C'est ce qui se passe dans le cas D, où la force est complètement neutre. Elle n'a aucun effet car on tire de manière perpendiculaire et donc aucun des efforts que l'on fera n'aura d'impact puisque l'on n'est pas assez fort pour contrer la force de pesanteur. La force peut enfin être résistive quand elle entrave le mouvement, comme dans les cas A et C. Comparons maintenant les cas B et F. Parmi ces deux forces, celle appliquée en F est d'intensité nettement plus grande car le vecteur est plus long. Cependant, toute une partie de cette force ne sert à rien. La composante verticale, de trois carreaux vers le haut, ne sert qu'à se fatiguer en vain. En définitive, les forces ont le même effet sur le mouvement dans les deux cas correspondant à l'abscisse du vecteur, égale à 2. Dans le même ordre d'idées, on peut représenter d'autres forces, dans le cas E, ayant tout le même effet que la force présente. Du moment que l'abscisse du vecteur est égale à 3, on peut choisir n'importe quelle ordonnée. Pour résumer, l'intensité effective de la force, représentée par la longueur du vecteur F, n'a pas d'importance. C'est la composante horizontale, collinaire au mouvement, qui favorise ou freine le déplacement tout l'effort fourni verticalement n'a aucun effet.